Shalom to everyone who is listening to me. Uh, I would like just to give a little testimony about um, the ministry of uh, my precious brother, missionary pastor Leonard Lufacy, Brussels, Belgium. Shalom à tous ceux qui m'écoutent. J'aimerais juste rendre un petit témoignage à propos du ministère de mon précieux frère, le pasteur missionnaire Léonard Lifessé de Bruxelles en Belgique. C'était juste deux jours, je pense maintenant, dans un a où une vision je ne me me C'était il y a deux jours, je crois, dans un rêve, dans une vision nocturne. Je veux témoigner de ce que j'ai vu. Il pourrait que je ne sois pas capable de me rappeler de tout ce que j'ai vu, mais j'aimerais rendre témoignage de cela. Ce dont Dieu m'accorde la grâce de me souvenir, j'aimerais le partager avec vous. Dans ce I saw what it looked like a yellowish light covered him it covered him completely until at the end of it it was like it consumed the whole of him Dans ce rêve, j'ai vu mon frère se tenir debout quelque part près de moi puis tout à coup, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une lumière jaune le couvrir. Cela le recouvrait complètement jusqu'à ce que c'était comme si cela l'avait enveloppé totalement. Stood Et ce que j'ai vu par la suite, c'était un homme qui se tenait debout où lui il était auparavant donc j'ai vu cette lumière le recouvrir complètement ceci était la phase 1 de mon rêve The a light, that same light, burning. And it was more brighter, more yellowish in color. And then, like this, you have a fireplace somewhere. And then, I looked again. The same fireplace was instituted again somewhere next to this one. Dans la deuxième phase, j'ai vu une lumière, cette même lumière, brûler et c'était plus lumineux, plus jaune. Et c'était comme un foyer lumineux quelque part. Et quand je regardais, c'était comme si ce même foyer lumineux était à côté d'un autre foyer lumineux quelque part. Donc maintenant, ça a fait trois choses. Je vois où le brother était, il a fire. et je vois what looked like the second fireplace it was also burning and the third fireplace somewhere was also burning donc j'ai vu plusieurs choses premièrement j'ai vu mon frère qui a été enveloppé par le feu deuxièmement j'ai vu un foyer lumineux qui à côté un autre troisième foyer lumineux brûlait So, when then I woke up, when I woke up from that dream, what came into my mind was to consult uh, what our prophète messenger William Maron Branham said something about that light. Ensuite, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, je voulais consulter ce que notre prophète messager. William Marion Branham a dit à propos de cette lumière. So I checked my table and um, I was able to get it in Revelation, this message, Revelation chapter 4, where Abraham talks about that yellowish light, but there he called it an amber light that he often used to see. Donc j'ai regardé dans mon application la table et j'ai pu voir dans Apocalypse au chapitre 4 le prophète parle de cette lumière jaune mais là-bas il appelle la lumière ombrée. Il la voyait souvent à chaque fois que l'ange de l'Éternel le visitait Then also, To the Ezekiel, I like to Aussi, pour être sûr que c'est scriptural, j'ai décidé de consulter la Bible. Et mon cœur a été lancé au livre d'Ezekiel, que je voudrais vous lire avec vous ici, bref. Aussi, pour être sûr que cela est scripturaire, j'ai décidé de consulter la Bible. Et mon cœur a été conduit dans le livre d'Ézéchiel, que j'aimerais partager avec vous brièvement. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 1, il dit « Now it came to pass in the 30th year, in the fourth month, in the fifth day of the month, as I was among the captives by the river of Keba, that the heavens were opened. » and I saw visions of God. In the fifth day of the month, which was the fifth year of King Joshim's captivity, the word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest, the son of Buzi, in the land of the Chaldeans by the river Keba, and the hand of the Lord was there upon him. And I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud, and a fire enfolding itself, and a brightness was about it, and out of the mist thereof, as the color of amber, out of the mist of the fire. Also out of the midst thereof came the likeness of the four living creatures and this was their appearance they are the likeness of a man. So for the my emphasis is verse 4 says I looked and behold a wallowing came out of the north a great cloud and a fire infalling himself and a brightness was about it and out of the midst thereof as the color of amber' leave the Ezekiel, Chapitre 1, au verset 1, il dit « La trentième année, le cinquième jour du quatrième mois, comme j'étais parmi les captifs du peuple du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le cinquième jour du mois, c'était la cinquième année de la captivité du roi Jojakin. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de bouzi de sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'air poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Donc au verset 4, il est dit « Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui se répandait de tous côtés, une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. So » Donc et puis, dans le chapitre 4, le message d'Abraham Branham a appelé une lumière bleue. Donc cette lumière qu'Ezéchiel a vue avait une couleur d'ombre. Et dans l'Apocalypse 4, Frère Branham l'appelle appelle une lumière jaune. Et puis, dans le même, l'Ezéchiel chapitre 1, verset 26, Et sur le moment où il y avait, heads was the likeness of a throne as the appearance of a sapphire stone and upon the likeness of the throne was the likeness as the appearance of a man above upon it and i saw as the color of amber as the appearance of fire round about within it from the appearance of his loins even upward and from the appearance of his loins even downward. I saw as to where the appearance of fire, and it had brightness round about. And the appearance of the bow that is in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, j'ai fell sur my face et j'ai entendu une voix d'un qui s'appelait. Donc so vous vous réalisez cette scripture, encore une fois, la couleur de the, the l'apparence de fire autour about the throne de Dieu. Et dans le verset 28, il this de the appearance l'apparence de la of de la gloire du Dieu. Toujours dans ézéchiel chapitre 1, le verset 26 dit au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'air poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas et je vis comme du feu, comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit, en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Au verset 28, il dit « c'était une image de la gloire de l'Éternel. So, um, I know that not every dream or vision is from God. Introduce yourself. But I trust that uh, what I do is check it with the scriptures. If the vision and the dream agrees with the scriptures, then that means it's from God. Je sais que toute vision où tout rêve n'est pas de Dieu mais je crois que ce que je fais je le vérifie avec les écritures si la vision ou le rêve sont en accord avec les écritures cela signifie que ça vient du Seigneur. So, uh, my testimony is that with the dream with the teaching of the prophet, et a confirmation of the scriptures which is the absolute i believe that this was a message from the lord communicating to me concerning the ministry of my brother the vindicated ministry of pastor leonard Liffesse, the grace of the lord upon him as a god called servant of the lord donc mon témoignage est que avec le rêve avec l'enseignement du prophète et la confirmation de l'écriture qui est l'absolu, je crois que c'était un message que le Seigneur m'a communiqué concernant le ministère de mon frère, pour justifier le ministère de mon frère, le pasteur Léonard Lifessé, que la grâce de Dieu est sur lui et que Dieu appelle serviteur de l'éternel. Donc, so, uh, mon nom Charles Ambra Charles Born, Kampala, Uganda. So I trust that with that little testimony may be a blessing to each and every one of you. May God bless each and every one of you in Jesus name. Amen. Mon nom est frère Charles Ubon de Kampala, Uganda. Je crois que ce petit témoignage sera une bénédiction pour tous et chacun d'entre vous. Que Dieu bénisse tout un chacun d'entre vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.